Bonjour à chacun et chacune. Pardon, viens Tu as écrit un livre Non. Ça s'appelle comment Souris certains. C'est excellent. Et c'est quoi alors Ah, c'est un recueil de textes sur la vie quotidienne d'un sourd. D'accord, à travers plusieurs modes d'écriture, té tes témoignages, tes fictions, la poésie. Ah, excellent. Et alors, et comment on peut voir tout ça Ah, c'est sur la campagne Ulule. D'accord, qui dure encore une semaine, on peut encore y contribuer, commander. Ah bah, il faut que je me dépêche alors. Ah, excellent et, et comment il est celui Ah, comme ça, excellent, super Eh ben très bien, Mais je vais donc aller sur la campagne Ulule, hop hop, je regarde le lien qui est en dessous, et j'ai les commandes. Eh bien, c'est super Alors, si j'ai bien compris, si on dépasse les 200%, tu offriras 50 exemplaires à des bibliothèques et des associations. Implicable Eh bien, on va faire comme ça Eh bien, sur ce, eh ben, très bonne semaine, et, et au plaisir, un très grand succès à toi eh, ciao